Alors, je m'appelle Melvina Ravard, j'ai 22 ans et je suis étudiante en histoire sur Borgo et euh, j'ai un parcours euh, marqué par les troubles alimentaires, notamment l'anorexie et aussi la dépression. Mon combat principal ce sont les troubles alimentaires, euh, du coup l'anorexie plus précisément et un petit peu la boulimie depuis 4 ans maintenant. Et... Je peux dire que ça va de mieux en mieux, donc euh, qu'il faut y croire. La santé mentale est assez taboue dans notre société. Même si on en parle de plus en plus, on n'en parle pas assez. Et je pense que si on veut changer notre vision d'abord, et ensuite changer concrètement les choses, il faut en parler de plus en plus. Et pour ça, on a besoin de témoins qui en sont les preuves vivantes. Ouais, bien sûr, euh, il faut en parler plus pour euh, former, comme je l'ai dit dans le TEDx, c'est indispensable parce que très peu de lieux de soins ont des professionnels en matière de TCA et il existe surtout très peu de lieux de soins et la plupart du temps les lieux de soins sont privés donc il faut avoir une bonne mutuelle et donc euh, c'est pas accessible à tout le monde de se soigner de cet essai aujourd'hui et c'est pas normal puisque c'est une maladie quand même qui est assez commune. J'aimerais que les jeunes prennent conscience que c'est partout. Donc ça peut être une amie autour d'eux, ça peut être un parent aussi. Il n'y a pas que non plus les jeunes qui sont touchés. Ça peut être un garçon aussi. Les garçons peuvent être touchés. Et surtout, euh, j'aimerais que les jeunes soient informés sur comment agir dans ce cas-là. Euh, c'est avant tout écouter la personne et, et aller vers des professionnels. Et ça, c'est important. Moi, j'ai toujours aimé écrire. J'ai une petite âme littéraire. Et en fait, j'avais vraiment envie de partager quelque chose... De produire quelque chose aussi et que quelque chose qui soit un objet dans ma thérapie qui m'aide et une trace qui reste les personnes qui vont lire ce livre vont soit pouvoir comprendre la maladie et se dire peut-être ah tiens j'ai quelqu'un dans mon entourage ou bien lorsqu'une personne touchée elle peut se dire ah je ne suis pas la seule à avoir vécu ça et se sentir compris c'est très important